Je suis en contact avec la famille, les avocats, tout ce que vous voulez. Euh, je suis cette affaire depuis, depuis une trentaine d'années. Euh, les avocats pensent qu'ils ont eu des documents secret défense, mais j'en ai questionné quelques-uns. J'aurais dit, est-ce que vous avez vu dans le dossier des documents avec le tampon euh, Je ne sais pas ce qui a marqué ce genre de tampon, marqué secret défense, déclassifié. Ils me disent que non. et La dernière preuve que je vais faire, et je vais m'arrêter là, oui, durant je le procès oui j'ai pas de question c'est juste durant le procès, si j'aurais peut-être une question à monsieur Sylvain Fort mais je préfère lui poser euh, euh, en dehors, euh, la dernière remarque c'est que durant le procès on a appris que des français étaient venus à Ouagadougou le 16 octobre 1987 c'est à dire le, le lendemain du 15 octobre de l'assassinat et qu'ils sont venus il y a même plusieurs témoins ont venu témoigner l'un a même cité Paul Baril comme étant venu prendre les écoutes téléphoniques du comte Nash burkinabé pour le détruire